Tout le monde, c'est Winman, content de vous voir. Bienvenue à Ontario Cannabis Store Review numéro 191, le Canatonic. Produit d'une compagnie qu'on ne connaît pas chez Winman, Totalus Labs. Écoutez, euh, un gros merci à Jean, on se rappelle de Jean qui m'envoie beaucoup d'échantillons de, de cannabis provenant de l'Ontario. Contenant toujours, toujours du CBD. Donc, un gros merci à Jean. Euh, j'ai été capable de me rouler deux joints avec le canatonique de la marque de commerce Totalus Labs. Quand je regarde sur le site de l'Ontario Cannabis Store, OCS, j'ai de la misère à trouver euh, qui qui fait pousser ça. Totalus Labs, est-ce que c'est un fournisseur et la même marque de commerce comme EXO fait pousser et ils ont leur marque EXO. On peut penser à Riff qui est une compagnie, euh, mais le producteur, c'est AFRIA. Ce n'est pas la même chose. Donc, Totalus Labs, c'est une marque de commerce, mais est-ce que c'est euh, une compagnie? Il faudrait faire des recherches. Tellement de choses à vous dire. Aujourd'hui, je fais une vidéo... Euh, parce que vous le méritez, vous êtes super gentil avec moi, ça me tentait de faire une vidéo. Je voulais goûter au Canatonic. Mais là, il y a une compagnie qui n'a pas encore fait de faillite, mais euh, qui s'est mise sous la protection des créanciers. C'est une compagnie qui doit beaucoup d'argent à plusieurs créanciers, à des banques. Euh, Can Trust. Donc, euh, on va allumer ça ici. J'ai déjà fumé un joint euh, avec du THC, ça ici euh, c'est seulement du CBD, euh, 13,6 de CBD et il y a moins de 1% de THC, il y a 0.6, il n'y a pas 1% de THC. La raison pourquoi j'ai fumé un joint de THC, vous le savez très bien, euh, je crois sincèrement que le CBD mélangé avec le THC, c'est plus efficace. Donc, j'ai tellement de choses dans ma tête. Euh, on sait au coronavirus, euh, la vie de tous les jours, le, etc. Et Cantros qui euh, s'est mis sous les lois de la protection des créanciers, c'est une compagnie qui a déjà, déjà, déjà, déjà, déjà... Oh! Qui a déjà valu... 13,90. et 90, le 12 octobre 2018, 13 et 90, 12 octobre 2018, euh, en 2019, 12 91, donc 13, 12, hier, 91 cents, là tu me dis 91 cents, il euh, y a des compagnies euh, qui sont en bas de 91 cents, puis tout, quand ils ont annoncé cette nouvelle-là, euh, c'était plus 91 cents, c'était 5.5 cents. Donc, ça a été retiré du marché boursier de Toronto. Euh, J'imagine que ça a été la même chose pour la bourse de New York. Je pense qu'elle a été retirée. Je veux pas. Euh, faites vos recherches, mais je pense qu'on ne peut plus acheter de CanTrust à la bourse de Toronto. Peut-être qu'ils vont mettre ça dans une autre bourse, une autre euh, bourse... Euh, on va nous amuser à trouver. Peut-être la bourse de Vancouver, peu importe. Achetez pas ça, euh, faites vos recherches, euh, écoutez pas mes conseils, mais c'est vraiment de mauvaise augure, euh, je pense pas que ça va surlever. La raison pourquoi CanTrust, euh, ça va trop mal, c'est qu'ils n'ont même pas de permis. Ils n'ont même pas de permis pour faire pousser du cannabis. Il y en avait un, ils l'ont perdu, à cause de Santé Canada. Et puis, euh, là, Santé Canada, ils ont dit, bro, on ne t'en donne pas ton permis, bro. Écoute, tu faisais pousser du pot dans une serre qui avait pas le permis pour. Une autre affaire. Je pense que pour faire pousser du cannabis légal, les compagnies... Il faut qu'ils achètent les graines de trois fournisseurs euh, accrédités par Santé Canada. Et les compagnies ne peuvent pas acheter leurs seeds à Amsterdam ou euh, du pocheur au coin de la rue. Il faut que ça soit de trois fournisseurs que j'ai pas été capable de trouver. Mais j'ai écouté ça dans un article américain, c'est un journaliste qui a dit ça, trois fournisseurs, mais il n'a pas dit nom des fournisseurs. Merci encore, Jean, pour le canatonique. On connaît le canatonique avec Winman, mais pas avec euh, la compagnie Totalus Labs. On connaît... Euh, Merde. Et voilà. Le canatonique avec le temple de Aurora et le Sierra d'Exo. Donc, ce goût-là, là, euh, je le connais. C'est quand même vraiment assez similaire. Ça fait longtemps que je n'ai pas euh, goûté au Temple ni au Sierra. Ça, ça bosse pas du tout. là. Hein? Aucun THC, seulement du CBD. Il y en a qui comprennent absolument rien du CBD. Ça ne les intéresse pas. Ils l'ont même essayé. Mais est-ce qu'ils les ont essayé? Parce qu'il y en a qui disent que ça sert à rien, mais ils l'ont jamais essayé. Euh, c'est pour enlever les petits euh, problèmes d'anxiété dans ma situation. Euh, c'est super le fun, on pense à plein d'affaires, puis là c'est le temps du coronavirus. Euh, si tu fumes du cannabis avec THC, je te suggère d'acheter un contenant. Si tu ne l'as jamais essayé, et si je ne veux pas que tu commences à fumer du cannabis, si tu fumes déjà du THC, si tu t'en fumes déjà, achète un pot de CBD, puis mélange un peu. Puis fais pas ça quand que. Fais ça quand t'en as vraiment besoin. C'est quand t'en as besoin, mais c'est quand, quand tu penses à quelque chose que t'es tanné de penser. Puis, une affaire que je répète dans presque toutes mes vidéos de CBD. C'est pas une perte de mémoire que ça donne. Ça fait pas une perte de mémoire, le CBD. Mettons que tu dois 500$ sur ta carte de crédit, là puis ça te fait chier, là. Mais quand tu fais une CBD avec si peu de THC, tu t'en souviens encore que tu dois 500$, man. T'es pas rendu un légume, le Christ, là. Mais, t'es capable de, de gars, t'es pas capable de passer à côté, gars, 500$, gars, on passe à d'autres choses. Garde, arrête de me parler de 500$, bro. Là. Tout est correct, man. Ben, je vais faire mes paiements, gros. Tout est correct. Ouais, mais t'as cause de tantôt, euh, tu me disais que tu recherches ton de carte, ton 500$, puis les taux d'intérêt. Ouais, mais là, bro, j'ai fumé un canatonique, le gros. Je viens de fumer du CBD. Puis tu pensais à d'autres choses? Ça fait 5 minutes qu'on parle de ça. C'est exactement ça que ça fait, le CBD, dans ma situation. C'est sûr que c'est du cas par cas, gros. C'est du cas par cas. L'autre, hein, c'est un placebo! Ça sert à rien! Tu sais, il y en a qui ont aucun problème d'anxiété, aucun stress, ils savent même pas qu -ce que existe ce feeling-là d'anxiété et de stress, le gros. Fait commence pas à fumer du CBD, correct le gros, t'en as pas besoin, tout est cool. Mais si, si, si, si, si, si. si. J'ai dit ça du CBD, juste pour voir. Encore une fois, je ne veux pas t'encourager à fumer. C'est vraiment, si tu fumes déjà du THC, je t'encourage à l'essayer. J'aime ton canatonique. Euh, j'ai pas... Je pense que j'ai pris une photo de ça. Je pense que j'ai pris une photo. Je vais mettre ça sur mon Instagram. Weed oui, Indicoman, va t'abonner. Déjà 1300 abonnés sur Instagram, les boys. Donne un pouce à la vidéo. Si j'ai des pouces, YouTube vont euh, m'aider à montrer ma vidéo à plusieurs personnes. Cantros, euh, comme je te disais tantôt, il faut qu'ils achètent leur plan, leur size de 3 fournisseurs accrédités. Et puis je pense que ça coûte vraiment, vraiment cher. C'est n'est pas euh, 10$ là, pour euh, une bouture. Là. Je pense que c'est vraiment un chiffre là, exorbitant. Ok j'ai veux un chiffre en quelque part. Je voulais aller relire ma ressource. J'ai pas été capable de trouver. Puis je voulais faire cette vidéo-là ce soir, immédiatement. Je voulais vraiment t'en parler. Cantros, écoute, ça, ça va fermer. Cantros, on connaissait avec Winman. On connaissait avec Winman. On avait fait euh, deux vidéos. J'avais été chercher des produits en Ontario. Euh, le Flix and Chill. Et puis euh, un autre, c'était Synergie. Puis je pense que le Synergie, j'avais deux vidéos de ça. Euh, J'avais comparé euh, ce cannabis-là, ces deux compagnies-là, Flix and Chill qui appartient à Cantros, Synergie qui appartient à Cantros, à du bon Select. Du bon Select, c'est quand même euh, très apprécié euh, chez Winman. Euh, c'est du haut de gamme. Euh, quand on se compare avec les autres produits de la SQDC, il y a du bon Select. Il y a sa place. On se calme, on se calme, là. Du haut de gamme, du haut de gamme. OK? On pèse les mots ici. On pèse les mots. On se compare avec les produits de la SQDC. Du bon select, c'est mieux que du bon. Hein? Parce qu'on sait qu'à la SQDC, il y a la marque du bon. Et il y a la marque du bon select. Cantras, c'est pas terminé. Écoutez, l'année dernière. Euh ils ont été chercher des seeds sur le black market. Ils ont été voir leurs pocheurs. Ils ont été chercher des graines. Ils les ont fait pousser dans le serre. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Le cannabis a poussé. Ils ont crissé d'impôts. Puis ils nous les ont vendus. Deux raisons. Déjà là, ok, man, t'as triché. T'es pas correct. On t'enlève ta licence. Mais écoute, man, écoute, écoute, écoute. Sérieux, là. Sérieux là. Vu qu'ils étaient. Écoute ça, c'est eux autres qui ont dit ça là. Vu qu'ils étaient obligés d'acheter les seeds, les graines, les semences, à trois fournisseurs accrédités, il y avait juste le choix de certaines seeds. Fait que là on peut commencer à comprendre pourquoi tout le monde a du fucking blue dream puis du fucking see puis du fucking ça, puis qu'ils ont tous les esti de même sorte. Ça a pas de sens, man. Je peux pas croire que tu obligé d'acheter les graines à trois compagnies. Fuck, si c'est pas ça du.. Euh... Comment t'appelles ça, là, du monopole? Tabarnak, c'est une vraie joke, ça. Y'a-tu quelqu'un qui va me dire, ces trois compagnies de seize là man? On peut-tu acheter des actions de ça, le gros? Man, j'achète ça, les yeux fermés, le gros, là. Tu veux te partir d'une compagnie de cannabis? Oui, oui, Tu voilà ton permis. Hey, merci, man. Euh, T'as une couple de règlements à suivre? Ah, oh, je vais tout suivre les règlements. Euh, premièrement, t'es seize, T'achètes ça de cette compagnie-là, cette compagnie-là, cette compagnie-là. That's it, that's out. Ah, c'est correct, c'est correct. Trois compagnies même it, c'est eux qui fournit, c'est incroyable man, ça se peut pas. Fait que là, euh, ils ont été chercher des seeds de meilleure qualité, tu comprends tu? Que qu'est-ce qu'il y avait là-dedans là? Les autres, ils ont fait ça pour, euh, ils ont le cœur ça main gros, ils ont le cœur ça main gros, comprends tu? Puis je pense qu'en cherchant des seeds euh, au coin de la rue, bien, ça coûtait moins cher que les seeds accrédités de ces trois compagnies là. Je pense. que c'est des mille et des milles pour euh, une bouture. Là. Faites tes recherches là-dessus, écoute, je voulais vraiment t'en parler. Cantras aussi ça va être fini, bro. C'est une par une, c'est... Ils vont tous faire faillite, le gros, je te le dis, ça fait juste commencer. À cause du coronavirus, le monde pense qu'il y a beaucoup de ventes. Les ventes ont peut-être augmenté de SQDC, mais... Le line-up, c'est 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres, mon gars. OK? Il faut laisser 6 pieds entre les personnes à cause du coronavirus. C'est sûr que le line-up, il euh, est long, là. Crème, on a 2 mètres entre chaque personne. Puis à l'intérieur, il y a 5 personnes seulement. 5 clients à la fois. C'est sûr que ton line-up, il est long un peu. En tout cas, je trouve ça triste. Je trouve ça triste qu'on vient de perdre Ken Encore une fois, c'est pas encore terminé. Euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire je pense qu'ils vont peut-être peut écouler leur équipement euh, demander à Santé Canada d'avoir un permis mais là ils font trop d'erreurs tu comprends ça, ils font pousser du cannabis avec des semences du black market après ça ils font pousser du cannabis dans des salles qui ne sont pas autorisées euh, c'est dur de faire confiance là, à la compagnie mais c'était quand même une très, très, très grosse compagnie, CanTrust. Euh, beaucoup de potentiel. Il y avait des, des euh, clients médicinales aussi. Il y avait un côté récréationnel. Récréationnel, c'est ce qu'on retrouve à SQDC. Et le cannabis médicinal, ce que les patients euh, peuvent se procurer. et le, La différence, c'est que le médicinal est quand même un petit peu plus haut de gamme. Euh, les... Critères critères sont un petit peu plus élevés, et puis j'avais déjà euh, comparé ça là, avec euh, le Youtuber, le chaud et puis euh, avec le microscope, on le voyait très bien, que les, pour la, le Deloës, avec son Deloës, pourtant la même compagnie, euh, les trichomes étaient vraiment moins brisés, moins affectés, brisés, brisés, et, là, pliés en deux, euh, on parle des trichomes ici, là, euh, mais c'est ça, le medicinal, c'est une coche de plus. Euh, un petit peu plus cher quand même. Plus cher, on va se le dire, ok Puis, euh, cantra c'est mort, bro. Ça, ça, ça va être mort, là. C'est... Bro, c'est incroyable, man. Avec le coronavirus, puis tout, man. J'ai peur de voir ça aller. C'est sûr que... Ça va être quelle autre compagnie la prochaine cette semaine, il y a eu un petit regain de vie, là, euh, Zinabis a remonté, Exo, euh, Aurora, mais c'est une question de temps, je pense que, il y en a qui essayent de pousser les actions, faire des coups d'argent, les compagnies vont fermer, les boys, il va y avoir d'autres compagnies à la SQDC, il y en a qui vont être contents, euh, même moi, peut-être, que je peux être un petit peu content, parce qu'il va y avoir peut-être d'autres variétés, non, non, non, parce qu'il faut qu'ils achètent, les graines à trois fournisseurs. Trois fournisseurs. Fait que si t'embarques dans le dans, dans game, il ben faut que t'achètes les six à la même place que les autres. Ça va être du pareil au même, man. Ça n'a aucun sens. C'est qui qui va se lancer là-dedans Star, Avec Santé Canada qui, qui, qui est obligé d'irradier ton cannabis. Si tu veux atteindre les critères de Santé Canada, parce ben que Santé Canada va ben t'enlever ton permis, le gros. Toi, t'as investi, t'as été chercher de l'argent à banque, plan d'affaires. On est, on est 10 investisseurs, pis, pis l'autre gars, au bord, pis, pis l'autre a mis son argent, pis. Ouais, ah, pis là, Santé Canada, eux autres, ils t'enlèvent ton permis, gros. Ouais, mais là, euh, c'était sérieux? Ouais, il y avait une bébite. tu m'y es su, man. Lui, il pas mis ses gants. là, tu m'y es su, man. C'est sérieux, Santé Canada, mais les pas. Euh, je sais pas qui va sortir gagnant de là. Je te parle monétairement. Et euh, hey, Ça nous a coûté cher à nous autres au début. Là. Quand le cannabis est arrivé à SQDC, là, les prix, c'était quoi? 35-36 les produits d'exo. Hein? Rappelles tu rappelles-tu Atlantide? Puis tout ça, c'est quoi? C'est rendu 20$? Pas Atlantide, euh, je sais plus trop, bro. Euh, tu sais, tu il sais, y a eu des baisses de prix. Là, des baisses de prix. Donc nous autres, on a, ça nous a coûté de ça, ça nous a coûté cher ces cannabis-là. Après ça, les les compagnies ferment le gros, ils sont pas capables de vendre assez. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Comment ça Grill, il n'y en a pas de grill. Comment ça? Ils, ils veulent avoir plus de points de vente, plus de SQDC. Ils ne sont même pas capables de fournir pour le, le, le, le nombre de, de, de SQDC qui sont là. Je pense que qu'ils ne se font pas accorder leur permis. Tu comprends-tu? Ils sont comme retardés. Ils demandent des, des approbations de permis. Ils ont les serres, mais ils n'ont pas l'approbation des permis. C'est pour ça que Kentrust a dit, bro, man, je me serre, le gros. Je peux-tu l'utiliser? Ah, pas de suite. Moi, je suis au gouvernement, pas de suite. Ah, le gros, man, j'ai des paiements à faire à la banque, le gros, là. Je peux-tu faire pousser? J'ai fait trois serres, là. Il y a des actionnaires qui m'ont donné leurs 500 piastres, là. Avec leurs 500 piastres, j'ai acheté des serres. Mais eux autres qui veulent que leurs 500 pièces deviennent un 600 puis un 700, je peux-tu faire pousser du spot pour que ça fasse du cash le gros? Minute! Attends, ah, tabarnak, tu misses-tu man? Tu tu man? Hey, tu peux-tu faire d'autres SQDC? C'est ça l'affaire, tu me suis-tu? J'imagine que c'est ça! Fais tes devoirs, moi le man là, je suis pas responsable de aucun investissement man. Entertainment le gros, entertainment. Ben, laisse faire l'Entertainment, là. Euh, CamTrust, là, 5.5 cents. puis oublie ça, là. Commence pas à chercher ça, là. TRST, là. Sur Toronto. C'est fini. Il y en a plus. C'est fini. Elle où, je le sais pas. Je ne sais pas, c'est où, bro. J'ai aucune idée. Ah, oh, t'as de l'argent là-dedans. J'ai aucune idée. Et où, ton argent, gros? J'ai aucune idée, ton argent est où, gros? Elle est à 91 cents le deux jours. puis là, elle est pas à zéro, tu dis... Puis là, ton argent, qu'est-ce que c'est? où euh, j'ai aucune idée, gros. Aucune idée. On Va finir de descendre, gros. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Mais regarde bien ça, l'histoire. Écoute, je pense que... putain on va y aller. Là. On va arrêter de niaiser. Là. Comme là, quand ça reviendrait, à semble le il deux jours. OK, il y a deux jours. Quatre trosses. On prend quatre trosses. Est-ce que une compagnie qui n'a pas de permis pour faire pousser du pot? Ok, tu n'as pas de permis pour faire pousser du pot, le gros, ok? Ça vaut-tu? Yeah, on va prendre la calculatrice, le gros. Moi, euh, je suis franc toi, le gros. Là. Moi, de... c'est transparent, là. Check sur Calculatrice. calculatrices. Tu sûr de faire calculer le sans calculatrice. Ouais, c'est beau, là. C'est beau. Non, je te mets pas au défi, le gros. Il n'y a pas de défi. On n'est pas à double défi ici, là. Hey! défi. 91 cents. Fois. -à y en a, as tu sais combien il y en a d'actions là-dessus, man? Toi, ton petit 500 piastres, là, tu as 500 actions, là. Hein, tu n'en as pas 500. Ah oh man, moi je suis plus capable de lui en arrière, man. pièces Divisé. Non, je suis pas en train de te perdre parce ben que je fais une division. Allume, allume, allume, allume, allume, allume, allume. On allume. Son joint canatonique, le gros. Canatonique. Oh, les terpennes, OK. Sativa euh, dominant. Gars, ça domine pas grand-chose là. Mais ça jase, Ça fait jaser pareil. 13% de THC du gros. Non, non, non, non, euh, CBD. 13,6 en euh, on, on 10, ok? En 10, c'est beaucoup plus efficace. 13,6, c'est super le fun. Le joint est à moitié. On va checker ça aller. Puis là, euh, terpène, terpène. Il n'y a aucune terpène là-dedans. Cannabis sans terpène. Un mélange de New York City Diesel mélangé en. avec Réna Madre. Réna Madre. Réna Madre avec New York City Diesel. New York City Diesel, on n'a pas ça excusez excuser, nous autres. Les autres, ils ont fait un croisement. Peut-être qu'ils ont pris deux six des trois compagnies autorisées. Puis ils ont fait un, un, un, un mélange. Moi, il me semble que ça serait winner, ça. New York City Diesel, comme variété. Il n'y a personne qui a aimé ça dans la liste. Peut-être que c'était pas assez rentable. Euh, les terpènes, qu'est-ce qu'ils disent, ça? Citrus, puis euh, pain. Il est bon, man. Il est bon. Mais c'est comme le canatonique, là, euh, j'allais dire, du Québec. De la SQDC, avec le Temple et le Sierra qu'on a dit. Hein. Tu peux aller voir sur YouTube, tu fais Temple Winman ou bien Sierra Winman. La vidéo va être là. Mais euh, quand on revient, là, euh, au prix de la compagnie, là, Can Trust. Cinematographie, si tu tôt, as 500$, divisé. En 91 cents, on va à 549 actions. Okay? Mais ce n'est pas ça qu'on veut savoir. Okay, la compagnie veut deux jours. Là, elle coûtait 91 cents pour une action. Puis, man, y en a 141 millions. Non, c'est ça. Je sais. 141 millions 200 000. Égal. 128 millions 492 000. Tu vas-tu acheter une compagnie qui vaut 128 492 000 pièces, pis t'as pas de permis de cannabis, le gros. Là. Je sais même pas si c'est un permis, un permis de pêche, un permis de conduire. T'as aucun permis avec 128 492 000 pièces de valeur, man. Ta compagnie, elle vaut 128 millions tu t'as aucun permis. Fuck, bro. Pas de ce petit sens. Mais le monde qui achetait cette compagnie-là, il se disait: Eh, hey, le gros, Santé Canada va pas dire, hein. le gros, je te redonne pas ton permis. Eh, hey, wow, wow, wow, man, check-moi l'équipement. Check-moi check -moi, check -moi toutes les serres, man, toutes les serres de, de terrain de football, le gros. Donne-moi mon permis, le gros, aussi. J'ai écrit ça à la porte, les gars là, qui ont emmené ici du Black Market. Le gros, le gros, le gros, j'ai écrit ça à les 3-4 gars qui ont fait pousser du pot dans l'autre salle. Le gros, si je... Hey, le gros, le gros, j'ai une compagnie. 128 millions 492 mille piastres, le gros. Bro, tu as brisé des familles, le gros, tu as... N'est-ce pas, le gros? fais pas ça, le gros. Non, je te donne pas ton permis de santé, de permis de cannabis. Tu vois ce que tu veux avec tes sapes, tes lumières, ton air climatisé, je m'en un Enough et it's enough, euh, tu vas donner l'exemple. That's it. Et tabarnak, le gros, ça c'est live le gros, là. Ça c'est pas euh, l'année passée, là. Bro, c'est... C'est malade, man. C'est malade. C'est malade. Tout le monde pensait que... Moi, j'avais pas d'argent là-dedans. J'ai pas d'argent dans aucune compagnie de cannabis. Ok? J'ai pas d'argent dans aucune compagnie de cannabis. Fais tes devoirs. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Moi, j'ai suis sûr qu'ils vont tout faire faillite, le gros. Ils vont tous faire faillite, le gros. Hey, 128 millions, pis t'as pas de permis? C'est qui? Pourquoi tu mets ton 500 là-dedans? Ça se ça, ça, ça peut pas, bro. Tu m'y es sûr. Non, c'est sûr que tu m'y es, le gros. C'est sûr que tu m'y es, man. C'est sûr que tu m'y Non, c'est sûr que tu m'y le gros. Grâce à Jean, grâce à toi on a des superbes vidéos, avant que tu me laisses, que je te quitte, je veux dire le prix d'une compagnie man, ok. Tu ce combien ça vaut toi, Aurora? Bro, Aurora là! Là, j'ai vraiment besoin de ma calculatrice, puis je te jure. Ça okay? coûte 1 pièce et 26. Okay? Là, tu me dis, ok, c'est beau. Combien qui ont d'actions Il y en a combien 10 millions 15 millions Combien qui ont un nom oh, Ouais, let's go, let's go. Ah, dis-moi les win-man. Ben, Aurora, man, ils ont... 1 milliard 168 millions 974 0 actions. Pas des jokes, le là. Fait on, va y, on va y aller. Fois 1 milliard 168 millions 974 0 actions. Bro, la compagnie a beau 1 milliard 472000 9 Non non non, oh. 1 milliard 472 millions 907240. Tu vois-tu que je jouis quand je dis des chiffres Hein C'est qu'à m'en faire m'attirer chez vous Ah ouais, tu me parles de chiffres. Ah ouais ouais. Sérieux le gros, 1 milliard 472 millions. Fait que là, tu t'envoies à SQDC, sur le site internet, t'as les produits cannabis séché. Pis là t'arrives, producteur Aurora. Ils ont cinq produits disponibles. Ils n'ont 5 de pas disponibles. Pas beaucoup, man. Ils ont juste 5 produits. Ils ont juste 5 produits, man. Ils ont 10 produits total. Pas beaucoup, ça. Mais le San Rafael, c'est à eux autres, ça, par exemple. San, euh, Med Relief. C'est ça, c'est Med Relief qui ont acheté ça. Donc, si on met Med Relief, bro. Ils ont juste un peu pour Chitral, pis mode avion. Euh, Tangerine Dream, ils l'ont pas. Great White Shark, Della Ace, Foot Camp, Pink Kush, Étoile Polaire CBD. Tu vaux 1 milliard 472 millions. Bro, faut que tu fournisses, man. Faut que tu fournisses, le gros, man. Ça n'a pas de sens. Comment tu vas faire pour payer tes comptes? Comment tu vas faire, bro? Ça n'a pas d'allure. Ça se peut pas, tu comprends? Tu peux pas donner 1 milliard. 472 millions. Ça n'a aucun sens, man. Si tous tes produits sont là, je vais te dire que je aucune idée. Aucune idée man. Mais il n'y a aucun produit. Je peux même pas en acheter. Je peux pas.. Euh, je sais pas comment ils vont faire. Alright. Fait que le CBD. C'est euh, pas job, man. Coronavirus, je suis fatigué, là. Coronavirus, euh, Je suis fatigué, ça me tente plus d'en parler. Euh, je me tente de parler de rien justement. Justement, je, je suis gelé, puis euh, à cause du THC de tantôt, euh, puis le CBD fait en sorte que ça me tente de parler d'aucun problème. Ça ne me tente pas de parler de d'aucun de, problème. Ça me tente pas. Ça me tente pas de à tout. Fait qu'on va essayer de se rappeler de ça, euh, la compagnie Tantalus Lab, Tantalus Lab, c'est la première fois que j'entends ça, c'est la première fois que j'entends ça, je suis vraiment surpris du croisement, euh, surtout si c'est vraiment vrai que les compagnies du Canada, license Producers, ceux qui ont des permis pour faire plus de cannabis, si c'est vrai qu'il faut qu'ils achètent leurs seeds, leurs graines, leurs semences, à trois fournisseurs seulement. Il me semble que NYC Diesel, c'est ça NYC Diesel? New York City Diesel. Il me semble que c'est populaire. Ça. Moi, je trouve que c'est winner. Je l'aurais poussé au bout. Deviens mon Patreon, les boys. Et puis, euh, va t'acheter un T-shirt de Winman. Dans le dos, c'est écrit, j'attends le facteur. Merci à Jean. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.